Pourquoi c'est important pour les maires d'avoir un salon Alors, premièrement, euh, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui sont ici présentes. Hein. Euh, c'est un salon bien achalandé, il y a du monde, les entreprises ont répondu à l'appel et les collectivités, ainsi que M. le préfet, le conseil régional, le conseil départemental. Ce salon est important dans la mesure où, vous savez, la commande publique dynamise l'économie guadeloupéenne et mettre en, en relation, mettre en contact les acheteurs publics que nous sommes avec les entreprises de la Guadeloupe. C'est important, surtout pour la période Covid, de faire redémarrer l'économie et de remplir pour les entreprises des carnets de commande. Vous savez, il n'y a, a plus une seule politique publique, il n'y a plus une seule action publique, qui ne soit pas... Euh, qui ne lie pas obligatoirement toutes les collectivités, l'État, mais aussi évidemment les communes, les communes, les communautés de communes ou les communautés d'agglomération, donc les EPCI, la, le département et la région. Il n'y a plus aucune politique. Vous, vous regardez autour de vous, on ne fait plus quelque chose en termes de construction, par exemple, sans avoir à faire intervenir tout le monde parce qu'il y a du foncier, parce qu'il y a des autorisations, parce qu'il faut prévoir l'avenir. Et, et tout ça, c'est obligatoirement un travail, un travail collégial. Et donc notre présence ici au salon, c'est ce symbole. D'ailleurs, on a, on a cheminé avec le département, la région, le président de l'association des maires, de façon symbolique, mais pour montrer que vraiment, il n'y a plus aucune. politique. Publique qui ne s'accomplit tout seul. Pourquoi le Sénat vient ici sur le Salon des maires aujourd'hui Eh bien, le Sénat a toute sa place justement parce que le Sénat, en tant qu'institution, représente tous les territoires et les sénateurs de la République représentent à la fois leurs territoires respectifs, mais aussi les autres territoires. Donc quand nous fait, faisons des propositions de loi, quand nous travaillons sur des textes, c'est pour l'ensemble du territoire, et effectivement, en fonction des décrets d'application, certains ne pourront probablement pas euh, s'adapter à tous les territoires. Toutefois, nous sommes là pour l'ensemble de la population de Français de Navarre, comme on dit, donc euh, je suis tout à fait à ma place en tant que représentant du Sénat, mais de la Guadeloupe en particulier, parce que les difficultés que rencontrent à la fois les professionnels, euh, les maires également, euh, eh bien ça nous concerne. Euh, nous voyons très bien que certaines collectivités ont beaucoup de difficultés qui sont liées au financement, au financement par rapport effectivement aux dotations de l'État, mais aussi par rapport aux difficultés de la fiscalité. Donc euh, d'où les nombreuses interventions qu'il y a eu ce matin, d'où le fait qu'on fasse intervenir beaucoup de jeunes et de petites entreprises guadeloupéennes qui sont des start-up dans le domaine de l'innovation et de la transition écologique, énergétique et environnementale. Et puis, d'où le fait, bien sûr, que mais pendant tout ce salon-là, il y aura des institutionnels tels que la DEAL, des entreprises qui sont dans le domaine de l'énergie, telles qu'EDF ou d'autres qui vont intervenir. Alors, vous avez fait la visite euh, ce matin de, du salon. Qu'est-ce que vous avez retenu Eh bien, j'ai retenu qu'en fait, ce que je disais juste avant, c'est qu'on ne peut pas travailler tout seul, mais on ne peut pas non plus travailler sans partenaires. Et les partenaires, ce sont les, forcément les opérateurs privés et les associations qui sont là pour faire travailler. Et les entreprises sont un élément qui est évidemment essentiel pour les communes, puisqu'elles vivent au sein des communes, elles sont employées par les communes, elles travaillent par les communes. Et puis les communes sont aussi là pour leur préparer l'avenir et préserver avec elles le, le, les, les conditions d'exercice correctement de l'économie en Guadeloupe.